Comment trouver votre voix naturelle Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur cette thématique. Là, je vais te proposer de nouvelles choses à travers cette vidéo. Euh, on va... Je t'en dis pas plus. On va tester ensemble. Moi, je m'appelle Antoine. Je suis coach vocal. Euh, toutes les semaines, je partage sur cette chaîne YouTube une vidéo pour aider les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent développer leur voix pour bien chanter. Alors, peut-être que tu es comme certaines et certains euh, chanteurs qui mettent des commentaires sur la chaîne qui disent oui mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens voilà, qui sont prédisposés pour chanter il y a la génétique euh, il y en a qui sont plus doués que d'autres moi j'ai pas le corps pour ou j'ai pas les cordes vocales pour ou moi je voilà pour moi c'est impossible de respirer et en même temps des personnes qui disent oui mais moi j'aimerais trouver ma vraie voix j'aimerais trouver ma voix naturelle j'ai l'impression que la voix que j'utilise c'est pas ma voix et J'en arrive à la conclusion que de deux choses. C'est que peut-être qu'à un moment, soit la télévision, soit la société, soit les médias, auraient pu nous faire croire qu'il y a des gens qui peuvent et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, d'accord Et on l'entend des fois à l'école, hein, non, ben, les maths, ce n'est pas pour toi. Ou alors, oui, non, mais ça, ce n'est pas pour toi, d'accord Et par transposition, j'ai l'impression que ce truc est un petit peu arrivé au niveau de la voix, ok euh, et je voudrais vraiment à travers cette vidéo te prouver le contraire. Euh, donc pour moi, c'est totalement faux de dire qu'il y aurait des gens qui seraient prédisposés à, ou des gens qui pourraient faire, et d'autres non. Pour moi, c'est des, des grosses bêtises. Je ne vais pas utiliser d'autres mots parce que sinon YouTube va censurer la vidéo. Euh, voilà, mais pour moi, c'est totalement faux que de dire ça. Okay euh, maintenant, trouver sa véritable voix, trouver sa vraie voix. Ça passe par quoi Ça passe par aller dans le sens du corps, c'est-à-dire de comment le corps génère ta voix euh, pour les sons euh, les plus simples. On va parler d'un concept euh, qui sont ce que j'appelle les sons de l'espèce. L'espèce humaine a des sons qui sont communs. D'accord Des sons transversaux à toute l'espèce et quel que soit ton continent, quelle que soit ta langue. On va utiliser ces sons-là et je vais te montrer justement comment le corps réagit pour produire ces sons-là. Et là, tu vas commencer à comprendre que en fait, tout est possible pour toi. Si tu connectes au fait que ok, mon corps en fait sait réagir sur des sons que l'intégralité de l'espèce humaine est capable de générer, alors là, du coup, si tu commences à comprendre ça et à connecter à ça, tu vas comprendre que okay, en fait, tout le monde peut chanter avec sa véritable voix, tout le monde peut chanter euh, correctement et ce n'est pas un don ou réservé à certaines personnes, d'accord Mais vraiment, par contre, ça va nous demander de passer par le chemin du corps, le chemin naturel du corps pour générer un son, ok Donc, ça te paraît peut-être un petit peu euh, mystérieux. Euh, on va, en, je vais t'expliquer, d'accord Et on va faire ensemble un, un exercice pour que pui tu puisses tester ça juste avant. Si euh, tu penses que cette vidéo peut intéresser certains de tes amis, n'hésite pas à leur partager. Tu peux mettre un petit pouce. Tu connais la chanson, ok Sans mauvais jeu de mots, euh, voilà. N'hésite pas à t'abonner. Toutes les semaines, il y a des nouvelles vidéos et des lives et tu peux venir poser tes questions en direct. Alors, qu'est-ce que je voulais dire à travers cette histoire de sons euh, de, son de l'espèce Eh bien, en fait, on s'est aperçu qu'il y a des sons qui étaient complètement transversaux. Par exemple, bailler. Tout le monde baille. D'accord Tout le monde baille, que ce soit au pôle nord, au pôle sud, à l'est, à l'ouest, tout le monde baille. Et quand on baille, c'est assez rigolo de constater qu'on peut générer un son. D'accord un... Ce son là. D'ailleurs, ça se trouve, tu es peut-être déjà en train de bailler en m'entendant bailler comme ça arrive très souvent. Donc, force est de constater que ce baillement, en effet, l'espèce humaine le partage. Il n'y a pas des gens qui sont doués pour bailler ou des gens qui ne sont pas doués pour bailler, d'accord Et tu génères un son en même temps, tes cordes vocales font quelque chose. Maintenant, et c'est ce qu'on va utiliser pour notre exercice, c'est la même chose pour le rire, d'accord Partout sur la planète, les humains savent rire, quelle que soit leur langue, les gens rigolent. Et quand on rigole, qu'est-ce qu'on fait On fait « Ah ah ah ah !» Bon, c'est un rire un petit peu forcé, je te l'accorde, je ne suis pas un excellent comédien. N'empêche que quand on rit, on fait du bruit, C'est le propre du rire, c'est qu'on utilise sa voix, d'accord On verbalise ce rire. Donc nos cordes vocales sont en fonction quand on fait ça, d'accord Il n'y a pas des gens qui sont doués pour rire ou qui ne sont pas doués pour rire. Ça, ça n'existe pas, J'espère que tu comprends là où je veux en venir. C'est-à-dire que si tu comprends que, okay, finalement l'intégralité de l'espèce humaine est capable de faire des sons, les sons de l'espèce, qui utilise des cordes vocales, et ça tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin de don pour faire ça. Ok, ça veut dire que qu'est-ce qui me sépare entre rire avec mes cordes vocales là, à pleine voix <rire> et quelqu'un qui chante bien, bah, c'est juste un petit peu de travail, d'accord Mais ce n'est pas un don ou une prédisposition génétique, absolument pas. Maintenant, je te disais que voilà pour trouver sa vraie voix, il va falloir passer par le chemin du corps et comprendre ce que le fait le corps naturellement. Et je voudrais te donner aujourd'hui l'exemple de la... Gestion de la respiration. Alors, on va voir juste un, un point en particulier. Des personnes se disent, oui, mais est-ce qu'il faut beaucoup d'air Est-ce qu'il ne faut pas beaucoup d'air euh, Est-ce qu'il faut pousser avec le ventre Comment est-ce qu'on gère cette respiration Bien, On va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, va tester ensemble différents points. Je te propose de localiser ta main juste sous le sternum. d'accord Donc, on va être dans la zone xyphoïde, juste sous le sternum, là dans la zone qui est un petit peu molle. Donc, on va se retrouver là. Et tu vas pouvoir appuyer avec tes doigts et là, tu vas pouvoir euh, rire à pleine voix. <rire> ah oui, je sens quelque chose. Dis-moi dans les commentaires, du coup, tu peux mettre en pause la vidéo si tu veux, mais dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu as senti là sous ton doigt C'est vraiment important que tu fasses le test. Okay qu'est-ce qui se passe euh, Pour ma part, je sens une tonicité. Au moment où je rigole, là je parle, je ne l'ai pas et si je... <rire> Là, si je rigole, je sens une tonicité qui s'installe. Ok, alors maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille tester cette zone-là ici, d'accord Donc, on a ici les épines du bassin, on a ici le bas des côtes, et nous, on va mettre notre main comme ça là. On va rentrer un petit peu dans la partie molle, ok Et pareil, je vais me remettre à rigoler. Je vais me remettre à rire. Ha <rire> Et tu vas peut-être voir ce qui se passe au niveau de mes mains là. On peut te mettre des petites flèches là. Regarde ce qui se passe. Mes mains, tu l'as peut-être vu. Elle pousse comme ça sur le côté. d'accord Donc j'ai une tonicité là, qui s'installe, qui repousse mes mains sur le côté. On va maintenant tester un point qui est un petit peu plus bas. Tu vas pour ça, pour le trouver, on va placer notre pouce au niveau du nombril. On va mettre notre pouce donc, au niveau du nombril. Donc, ouais, il est où Ah, il est là. Voilà. Et donc on va placer la main en dessous. d'accord Donc on va arriver à environ là au niveau de la ceinture. d'accord En général, c'est au niveau de l'élastique des sous-vêtements, cette zone-là. Okay. Donc là, on va mettre la main ici donc sous l'abdomen finalement, et là, pareil, je vais enfoncer un petit peu mes doigts pour bien sentir et je vais me mettre à rigoler. <rire> et là, pareil, dis-moi dans les commentaires ce que tu ressens, parce que je ne veux pas t'imposer ce, ce que tu dois ressentir. Dis-moi dans les commentaires ce que tu ressens. Euh, moi, je ressens aussi une tonicité, Et donc là, on va avoir euh, en fait un point. Euh, on a finalement la quatre points qu'on a, qu a explorés. On appelle, on appelle ça le, le diamant du chanteur ou le, ou le losange du chanteur, d'accord Et euh, en fait, ces points-là sont des zones d'activité que le corps en fait, génère naturellement. Parce que quand je rigole, je ne suis pas en train de penser, « Oui, attends, là, je suis en train d'utiliser ma voix. Est-ce qu'il faut que je pousse le, avec le ventre Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose ?» Non, le corps sait ce qu'il doit faire, Le corps réagit automatiquement. Et ça sera très intéressant de constater que dans ces points du losange, nous n'avons pas finalement euh, eu besoin de pousser très fort avec le ventre. Ça se passe autour. Alors ça s'explique musculairement, c'est ce qu'on ce qu expliquerait dans la Vocal Coach Factory, mon école de formation au métier de coach vocal. Là, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans cette vidéo, mais ce que je voudrais que tu comprennes, c'est qu'à travers ces points de contrôle là, sur le losange, je ressens que mon corps sait ce qu'il doit faire et se comporte correctement quand je ris. Mais ça va être aussi pareil quand je pleure, euh, quand je baille, mon corps sait ce qu'il a à faire. Et du coup, si tu veux trouver ta voix naturelle, euh, alors tu vas peut-être être frustré en te disant « Oui, mais là, on n'a pas fait d'exercice sur la voix. » Oui, mais justement, là, ce qu'on veut, c'est se reconnecter à la base, si tu veux, du corps, de comment le corps se comporte quand il génère des sons de l'espèce, c'est-à-dire des sons pour lesquels on n'a pas besoin d'être doué. Et ensuite, on va intégrer ça dans notre manière de chanter. Okay c'est ce que je fais dans, la, dans ma méthode c'est qu'on va intégrer ça dans notre manière de chanter, de manière à ce que quand on chante, puisqu'à la base déjà on utilise un geste naturel du corps, on va pouvoir ensuite par extension euh, obtenir un son et une voix naturelles. Et c'est vraiment important important, que tu refasses le test là, de ce qu'on vient de faire euh, et, que, et que tu ressentes ces points d'activité. Et Ensuite, tu compares à qu ce qui se passe dans ton corps quand tu chantes. Est-ce que tu n'es pas en train de forcer quelque chose qui en réalité n'a pas besoin d'être forcé. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Okay si euh, tu veux aller plus loin, euh, je t'ai préparé un petit quiz. D'accord Ce petit quiz il a pour but euh, d'évaluer un petit peu tes connaissances de ta voix. Donc, c'est complètement gratuit. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, il te suffit de cliquer dans le lien qui s'affiche sous cette vidéo dans la description ou sur le côté ou sur l'écran de fin, tu vas, tu vas trouver. Donc voilà, c'est totalement gratuit. Tu vas devoir répondre à 20 questions qui vont te permettre ensuite de, de, de te donner une notation, une évaluation de tes bonnes connaissances de ta voix. Voilà, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao